L'évaluation de littératie, français langue première, comporte de nombreux types de questions. Cette vidéo vous guidera à travers certaines des questions à réponse choisies sur la composante écrite de l'évaluation. Il est important de lire attentivement toutes les directives, car différentes questions présentent des tâches et des attentes différentes. Dans cette question, vous devez cliquer sur la réponse qui s'applique parmi les trois images présentées. Certaines questions valent plus d'un point. Dans cet exemple, vous devez cliquer sur « Vrai » ou « Faux » pour chaque énoncé. Pour obtenir deux points, les quatre réponses doivent être correctes. Les questions peuvent vous demander de cliquer sur toutes les réponses qui s'appliquent. Ces questions à plusieurs réponses sont présentées selon différents formats, comme, par exemple, un menu déroulant. Pour en savoir plus sur l'évaluation de littératie, Veuillez visionner les autres vidéos de la série.